T'es sûr que c'est là Non, parce que je connais le mec qui habite ici, mais c'est pas un rigolo. Je vous attendais, monsieur Noël. Prenez la peine d'entrer. Un réfléchissement Non, ça va aller, merci. Il se trouve que je tiens quelque chose que vous désirez. Il semble rien. Je pourrais vous le donner Je pourrais pas vous le donner quel est votre prix pour obtenir 7 7 millions 7 sucres d'orge, pas millions, non Allons, monsieur Noël, allons Je peux monter à 8 sucres d'orge, mais ce sera mon dernier mot, bon, après j'ai plus de sucres d'orge Non, monsieur Noël, ça ne va pas, je suis un homme de pouvoir Bon, alors, pour 8 sucres d'orge, un tour à traîneau et deux pingouins on est d'accord Marché conclu On va très bien c'est parfait, merci beaucoup Pas de bêtises avant l'année prochaine, hein pas plus petits par semaine Oh bah c'est parfait reviens du l'oreille. La cour des rois, ça y est, c'était dangereux avec la mafia, mais on l'a enfin Ça m'a coûté 8 sucres d'or, juste connerie Alors, sans plus tarder, eh bien on va s'ouvrir ça, ça va être trop bien Regardez comme il est beau bon, la cour des rois Alors allez, hop On s'en prie, on ouvre les avec des petits boosters... Est-ce qu'on va avoir des petites secrets Ce serait bien, ce serait bien des petites cartes là Ouh, il y a moyen, il y en a une qui est tordue Alors, fusion, radiestique... Il y a des camarades, des camarades. Et euh, au numéro topic, carte illimitée. Chevalier du roi. Le pot de dualité. Bon, ça c'est des bonnes cartes. Et renfort de l'armée. Mais... Et c'est même. C'est même pas. C'est encore mieux que. Mais regardez-moi ce que tu Alors je crois que Je suis incapable de vous dire ce que c'est, hein. on va être honnête. Deux minutes, je sais pas ce que c'est. Mais elle est magnifique. Elle est trop belle. On se remet une petite dernière fois. Oui, regardez-moi, c'est au-dessus de la secrète. C'est au-dessus de l'ultra, et je sais plus c'est quoi ton nom. Allez, ben sur cette loi que moi je me dis tendresse et chocolat, comme quoi, n'achetez pas toujours toi la mafia, faites attention à vous mes petits soupçons qui m'envent. Bisous tendresse et chocolat. La question regarde de beau, la télévision, ben bah, voilà, ai fort beau yard. Ils font ça en hiver maintenant, mais c'est des malades, c'est des malades.